Il y a 20 ans toi comment tu comment tu t'amusais, comment tu communiquais, comment tu t'informais On beaucoup les signaux de fumée. Euh, ensuite les pigeons voyageurs. Ensuite on, était, euh, on habitait très proche les uns des autres, donc on allait voir. On allait voir si les gens étaient là. Après sont arrivés les tatous, les tam tam. Ah oui. oui. Puis après les téléphones. Donc il y a eu une petite période tatou tam tam. Mais à l'époque on allait juste voir s'il y avait du monde quoi. Ouais c'est ça. On en parlait dans la cour et puis on se donnait rendez-vous un jour et une date ou sinon je prenais le téléphone de ma mère et puis j'appelais quoi. Ouais. Ah t'appelais avec le téléphone de ta mère. Ouais mais ah. parfois pas, pas tout le temps mais de temps en temps. Alors moi je vais te surprendre, Je faisais de la radio. D'accord. J'étais radio amateur. Radio amateur. Ouais. Et en gros c'est la Cibille là. La, CB. la CB Medio, ah ouais. Ouais, ouais, effectivement. Ouais ouais. Et, alors Techniquement, je crois qu'on peut tout aller chercher sur le numérique maintenant. Après, moi, j'ai plutôt à cœur de multiplier les supports. J'essaye de leur apprendre encore à utiliser un dictionnaire, utiliser des livres, aller chercher l'information auprès de cellules, d'associations, etc. Je pense qu'il faut multiplier les supports, recouper l'information et jamais se fier à un, une seule source. Euh, tu es plutôt joueur de plateau, joueur de console, joueur de foot ouais, plutôt joueur plateau, je fais un peu de tout. Un peu de tout Ouais un peu de tout, oui. Comment tu jouais Alors, je... Si, toi t'as plus de 20 ans. J'ai 20 ans tout pile. T'as 20 ans tout pile. Donc, euh... tout pile, donc voilà. je vais pas te dire comment tu jouais il y a 20 ans. mais Bah non, comment... il y a 20 ans je jouais pas, j'étais encore occupé. T'étais intéressé de sortir, euh, voilà. Donc oui, comment non. tu <rire> comment tu jouais il y a une dizaine d'années, une quinzaine bah, d'années Il y... y a une dizaine une... d'années, je jouais bah, à la Wii, à la maison, ou non. Plateau, je faisais un peu de tout. Non. Si à la OUI À la OUI Même à la... Euh, attention, tu à, sais qu'en ce moment, dans les écoles, dès que tu dis OUI, on te dit FI. Euh, <rire> je, je jouais euh, plus dehors qu'à la ouais. console. Voilà, voilà. J'avais pas trop loin d'avoir de console chez moi. Mmh. Voilà, j'ai eu très tard. Euh, donc j'ai dû acheter ma première console à 18-20 ans un truc dans le genre. Euh, donc je jouais un peu sur ordinateur. parce que J'avais la chance d'avoir un ordinateur. Mes parents en avaient acheté un. La, la réalité virtuelle, c'est ça, où tu mets le casque là ouais. Oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît, ah, ça oui, oui, ouais. ça nous plaît, oui. Je l'ai jamais, ouais. cool. jamais essayé, c'était ouais, trop, trop cool. Tu jamais essayé Oui, c'est trop cool. C'est trop cool, ça ouais. <rire> bah, moi, moi, je peux dire pour ouais. euh, mon fils qui a, le, qui a leur âge, euh, il joue beaucoup en ligne. Et, euh, alors, un truc tout bête, mais grâce à ça, il parle couramment anglais. Ouais ouais. Ce qui est un truc de malade. Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait deux ou trois ans déjà, il parle couramment anglais. Et justement par rapport à l'utilisation que tes enfants font des jeux vidéo, est-ce que tu joues avec eux ou est-ce que plus tu les laisses jouer mais tu n'interagis pas avec eux avec, avec les consoles Alors je les laisse trop jouer tout seul <rire> et j'interagis pas assez avec eux. Bon, en même ouais. temps leurs jeux sont pas top. Je joue, ça dépend, je, me, je joue sur mon PC, je, ça m'arrive de jouer aussi sur mon téléphone, euh, tout ce genre de choses là. Alors moi je te t'écoute ton premier jeu vidéo. Ah c'est tôt, hein, je crois que j'ai eu à 10 ans. Ouais. Ça a changé ta vie ou... Euh, oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que je sortais un peu moins. Ah oui euh, Ça vient vite addictif en fait. il faut savoir sortir euh, de sa bulle après. C'est pas facile. Je gagne à Fortnite, un peu. À Fortnite, un peu Toi, tu joues à quoi Moi, parfois, je joue à Roblox. D'accord. Je connais pas. Bon, euh... D'accord. Et toi, bon, tu joues à quoi Je joue à... Non c'est des jeux sur la tablette, c'est ça, des applications ouais. Vous jouez avec des applications aussi euh, Oui, Ouais. Oui, joue un peu. Ouais. Alors, vous tentez, tentez peut-être euh, Je voudrais travailler là-dedans, justement, dans la programmation euh, informatique, euh, plus dans la programmation de moteur de jeu, ou alors euh, plus tout ce qu'il y a. Euh, donc, euh... Dans 10 ans, comment l'évolution du jeu vidéo, la réalité virtuelle, on parlait tout à l'heure du métavers est-ce que c'est des euh, choses dans lesquelles tu es déjà attentif à ça Non, non, en fait, très bonne question, j'avoue que le métavers, on, ils en parlent, mais c'est pas quelque chose qui me branche en fait, ouais. euh, ça devient trop virtuel en fait, ouais. euh, j'espère que ça prendra pas trop le pas, euh, que ça prendra pas trop là, et qu'on restera un peu, à. alors certes faut que la technologie évolue, mais toujours à des, des jeux vraiment de console où on, on savoure, le métavers, un monde virtuel, je suis pas fan. Alors, un événement de rétro gaming comme ça organisé euh, euh, à Gravigny, c'est euh, intéressant. Pourquoi t'es venu justement d'ailleurs bah, En fait, c'est clairement, euh, ma femme a vu ça en fait, euh, je crois que c'est à l'école en fait. Euh, on a dit on va aller faire un tour et euh, franchement, c'est une super organisation pour une petite ville comme Gravigny. Ouais, franchement, c'est ludique, c'est bien. Ouais. Franchement, c'est bravo, bravo. Et toi tu es content d'être venu ici Oui. Il y a des jeux que tu t'avais jamais vus je, ah. je les ai tous jamais vus, sauf euh, Mario Kart, le truc de combat là, Sonic. Et les, et les bornes qui sont derrière toi là, tu vois. Ça, t'avais déjà vu des jeux comme ça Non. Non Ah, tu vois Et voilà. Ça, nous, quand on était des enfants, bah, on voyait des trucs comme ça. Voilà. On jouait avec des jeux comme ça.